Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à ce nouvel épisode de Free Ride Québec. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une petite piste un petit peu plus facile que d'habitude. Euh, la raison est simple, c'est qu'il y a quelques semaines, on avait eu un petit débat sur les réseaux sociaux euh, à propos des gens qui commençaient en vélo, débutants, petites familles. Euh, et pour ceux qui ont suivi le débat, il y a un point qui a ressorti que j'ai trouvé super intéressant, c'est le manque de trails intermédiaires pour pouvoir commencer à pratiquer tout ce qui est flow trail aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir une piste qui s'appelle la chasse galerie c'est une piste qui a été ouverte euh, cette année en 2020 pour la première fois euh, c'est une piste d'environ un kilomètre je sais pas la longueur exacte qui est parfaite pour commencer à faire du flow trail donc quelqu'un qui veut commencer à faire des sauts commencer à pomper son vélo travailler ses berms c'est une piste magnifique pour ça le centre est très familial. Ce n'est pas un endroit qui est très, très connu. C'est pas un endroit qui est très, très achalandé. Alors, sans plus tarder, je vais vous amener faire la chasse-galerie. Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit like, à vous abonner. Et sur ce, on s'en va essayer ça. Alors, on va monter le premier petit sommet. Mais tout juste avant la chasse-galerie, il y a une chose très importante. Il faut se réchauffer. Avec cette petite piste-là, je crois s'appelle la pique-nique, la pique-niche, ou c'est la montée qui s'appelle la pique-niche. A voir. Ça ici, c'est la parfaite petite piste pour se réchauffer. Ceux qui débutent, vous en pas, il n'y aura pas de slab, il n'y aura pas de cap de roche. Un petit chicken à droite. Une ligne ici à gauche qui va nous donner accès à deux sauts de plus. Ici, on se dirige vers le pont. Hop. Hop. Un petit saut vers la gauche. Un dernier saut. Hop. Et voilà. Alors, ça nous a pris un petit 45 secondes. On est maintenant réchauffé. Et on se dirige vers la chasse-galerie. Alors, on est au début de la chasse-galerie. La nouvelle piste qui a été ouverte au début du printemps par les sentiers de nature Saint-Basile. Je ne la ferai pas trop vite. Mon but n'est pas de vous montrer à quelle vitesse je peux aller. Mon but c'est de vous montrer que c'est une belle petite piste pour commencer. Et puis une fois que vous avez trouvé votre vitesse, une fois que vous commencez à connaître la piste un petit peu, c'est possible de commencer à jouer avec commencer à regarder à quel endroit vous pouvez accélérer, quel endroit vous devez ralentir, où est-ce que vous pouvez commencer à pomper pour de la vitesse. l'avantage ici, c'est que c'est pas un réseau très très passant. On peut y aller à son rythme. Je viens de croiser un grand artel. Non, un petit peu. Et il m'a dit de me watcher un peu voilà un petit trou de boîte fait que là on a un saut hop ça va bien mais l'avantage d'une petite flow trail comme ça qui est bien designé c'est que vous n'avez pas à vous demander si vous arrivez trop vite ou pas assez vite La trail est faite pour bien se rouler, pour atteindre une certaine vitesse et la maintenir, et par la suite, tous les obstacles devraient bien se rouler. Hop, hop, c'est trop ici. Cette piste-là, c'est une bleue, il n'y a pas rien de fou, il n'y a pas rien d'extrême, point d'interrogation, ou exclamation plutôt. Hop. Petit pont vers la droite, et une bonne descente plus à pic. Oh ça peut faire un quarter pipe, oh that's nice Et Oui, super belle Deux petits tours de boîte à faire attention aïe Aïe on devrait finalement arriver qu'est-ce que je vous tease depuis tantôt? Non, pas tout de suite. J'ai jamais fait ce là en passant hein, fait. Que... On va y aller avec la numéro 1. La Tina's bicycle. Et voilà. aller loin sur ce saut là donc elle ici elle est beaucoup plus facile d'avoir et de maintenir une vitesse on a un petit drop ici hop rien de bien gros on pompe le bike hop un petit saut les deux trails vont merger hop on pompe hop. et lui alors, oh, le manuel, parce qu'il est long un peu, wow, on fait attention en sortant des gens qui peuvent arriver. Alors, on va y aller avec la deuxième, là c'est du bonbon, ici, elle porte pas bien son nom, ce n'est pas du bonbon. La raison est simple, le début, vous allez chercher votre vitesse pas mal. Vous allez la trouver et vous allez vous faire surprendre ici. À faire attention. Mais une fois cette section est passé, on trouve sa vitesse à partir d'ici. Hop. Et on la garde jusqu'à la fin. Ça ici, ça ici. Ça, ça ici des bons virages on arrive plus vite si on pompe ah. Manwall. Ah. et voilà pour la numéro 2 alors pour ce qui est ma préférence personnelle je crois que je préfère la première mais ça c'est juste moi et sur cette magnifique rivière je vous ai un immense merci d'avoir écouté, si vous voulez pratiquer les floor trails, les jumps, les berms, les virages, pompez votre bike, c'est la place, sans nature, Saint-Basile. Alors, un immense merci d'avoir écouté, mon nom est JP, si vous appréciez le spectacle, je vous invite à donner un petit thumbs up, je vous invite à vous abonner, et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut guys!